Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais compléter une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois euh, qui exposait un peu euh, ce que j'avais mis en place d'un point de vue survivaliste euh, pour mon cas euh, tout à fait personnel et là je voulais attirer votre attention sur un site qui est, qui est très bien fait euh, c'est résilience-urbaine.com. je vous mettrai le, le lien vers ce site euh, je vous recommande tout particulièrement euh, cet article, les produits à stocker en cas de crise grave. Je vous recommande aussi euh, l'article sac d'évacuation et kit de survie, 72 heures. Et je vous recommande aussi de télécharger le guide de survie gratuit, qu'il a appelé phase 8, parce qu'il y, y a 8 phases euh, dans la préparation. Euh, et je vous recommande aussi l'article euh, sur le blackout, euh, comment anticiper euh, des coupures de courant de longue durée. Alors moi, je pense pas qu'on aura des, des coupures de, de courant euh, longues cet hiver, mais euh, je pense que c'est quand même un risque qu'on ne peut pas négliger en cas de conflit euh, militaire. Euh, si, on rend, si la France est engagée dans un conflit armé, euh, on est pratiquement sûr, euh, en tout cas moi, en, habitant en région parisienne, je suis pratiquement sûr d'avoir un blackout pour plusieurs jours euh, minimum. Donc c'est bien de se préparer. Euh, alors le, moi, j'ai quand même, euh, par rapport à ma première vidéo, j'ai évolué, euh, parce que finalement, le survivalisme est vraiment un domaine euh, de spécialisation très particulier. Il y a même des chaînes... Euh, intégral dédié à ce thème moi j'ai quand même euh, revu des, des choses euh, suite à, à, à la lecture de, de, ce, de ce blog euh, le, le, le gros point que je voulais euh, souligner avec vous c'est que je du coup suite à la lecture de ce blog je vais m'acheter un filtre à eau euh, big Berkey et l'auteur dit que euh, c'est le plus efficace du marché et je vous mettrai aussi en, dans la description d'autres références euh, que, je, que je vous avais d'ailleurs déjà données euh, lors de ma première vidéo sur le survivalisme. Bonne préparation, que Dieu nous garde, et à bientôt pour la prochaine vidéo.